Bonjour les amis, merci de nous retrouver dans les jardins de l'Institut français de Dakar pour une nouvelle vidéo. Ce matin, on va faire de la déco en utilisant une bouteille qu'on va essayer de transformer en un objet de, comme un vase, en un vase décoratif pour nos salons, nos chambres et cela va de soi. Donc, on va passer de ça. À ça et pour cela on aura besoin d'une bouteille en verre vide donc on, ça, ça nous permettra aussi de faire un peu de recyclage hein? donc tout, toutes les bouteilles que vous avez à la maison essayez de les garder et de pouvoir les réutiliser pour euh, d'autres fonctions donc on a la bouteille on aura aussi besoin de deux bombes à peinture qui sont là moi j'ai pris euh, le blanc et euh, le doré donc tout ça vous les trouverez dans le, le marché et là, c'est du fil pour essayer de, trouver, de, de faire quelques motifs décoratifs. Et là, j'ai une paire de gants qui me permettront de, comment dire, de ne pas se tâcher. Donc voilà, top, c'est parti les gars. Alors, ce qu'on va faire en premier lieu, on va essayer de mettre de la peinture blanche en essayant de, de prendre la bombe et de bomber notre bouteille en verre. Donc, je vais mettre mes gants. Voilà. ok après avoir mis les gants on va prendre notre bombe il faut bien remuer ensuite pulvériser sur la bouteille partout pour que ça puisse être homogène comme ça donc essayons de protéger le truc en mettant un carton en bas Voilà Il ne faut pas être trop, trop près de, de la bouteille Sinon le rendu ne sera pas très joli Il faut avoir de l'espace Voilà On tourne. Voilà. On a mis la bombe blanche dans notre bouteille, sur notre bouteille plutôt. Et là, ce qu'on va faire, on va venir mettre les motifs, mais on laisse sécher quelques minutes. Donc, on vous revient dans un moment pour faire la décoration. Allez, les amis, vous avez vu, la bouteille, elle est sèche. Donc voilà, on va juste mettre le fil autour pour essayer de créer quelques motifs tout autour de du, du verre afin de pouvoir mettre la peinture dorée. Donc lâchez-vous, faites tout ce que vous voulez sur la bouteille. De toute façon, ça va vous donner un joli rendu. Comme ça. Moi, j'ai préféré mettre juste au milieu. Voilà, je pense que c'est bon pour moi. Et je vais y attacher voilà vous voyez alors on va maintenant prendre la la bombe à peinture dorée on remue un peu et top c'est parti pour une deuxième fois Lâchez-vous Il faut bien remuer Voilà Et une fois qu'on aura fini ça, on va laisser sécher encore un peu. De toute façon, la bombe, ça sèche très vite. Et après, on aura notre vase ou notre déco de table. Donc voilà les amis. Dans un court instant, on aura notre bouteille finale. Hein? Voilà. Voilà, c'est bon. Donc on laisse sécher avant d'enlever le fil. Donc juste quelques minutes pour sécher. Après, on reviendra enlever le fil. Allez les amis, on va essayer maintenant d'enlever le fil pour voir euh, notre résultat final. Euh, on va prendre une paire de ciseaux et on va venir couper le fil qu'on a là. Alors, on le fait délicatement pour ne pas rayer la peinture. Voilà, je l'ai fait. See it? Et voilà les amis, notre résultat final. De, et C'est une bouteille décorative, donc je vous conseille de vous mettre ça dans vos salons ou bien vous pouvez mettre ça dans vos chambres. Vous pouvez aussi euh, utiliser ça comme vase et de mettre des fleurs dedans. Voilà les amis, c'était tout pour euh, l'atelier d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et j'espère qu'on se reverra bientôt dans les locaux de l'Institut Français. Mais d'ici là, restez connectés sur nos pages Facebook et Youtube de l'Institut Français de Dakar. Merci et à la prochaine vidéo.